Là normalement dans les jeux comme ça c'est le moment où le jeu il crache en fait. Ah non. Ah on a changé de meuf. Ou bon, alors je n'en souviens juste plus. Nous on parle... Je dois aller au SimPika Park. J'aime bien ce jeu parce que c'est euh, un jeu assez véridique D'un as policier qui tire sur des gens qui ont rien fait Je voulais voir si tu pouvais essayer de me barrer mais apparemment non C'est toi qui me balance des euh... Pourquoi tu fais ça Pourquoi faire ça moi wow. Notre montre! Non! Je crois que je, je pourrais pas y aller parce qu'il fallait sauter du mur jusqu'au local. Oh merde! Je peux remonter sur le mur? Ouais! Ah mais je crois que, en fait les montres c'est pour le temps à la faire Ce qui du coup ne sert un peu à rien parce que je suis pas un speedrunner Je sais pas si on va pouvoir changer de personnage après. J'espère parce que je trouve que le nôtre il est pas très beau en vrai. Bah enfin, je veux dire regardez-le. Vous comprenez Oh Any room for growth mais on dirait, moi... Ah, mais voilà, il me faut un lance-roquette pour lui tirer dessus. Franchement, ouais, ils sont vachement plus simples à battre. Soit. Who keeps posting these? Ça, ça va. Ça, ça je. Ah ouais, non, en fait, c'est pas, c'est pas ouf niveau taille. J'ai rien dit. J'ai vu la cravate, j'ai fait ouais, c'est bon. Mais, mais non, mon, mon sens de la fashion. Il a dit non. Ah bah je crois que ça y est, c'est ça, la Belt of Justice. Le... Le, comment ça s'appelle Le nouvel outil. Non, c'est autre chose. Ah, je peux retirer ma ceinture. Et celle-là, je peux pas les casser Non. Euh, moi, je suis un peu déçu. Moi, après, on me servir de la belt là, of justice. Et je veux sers plus de la belt of justice. <rire> <rire> ah il va me falloir des ciseaux Mais je suppose qu'il va nous donner ciseaux rouges. Celles-là, je peux les casser Ah, ben oui soit Swag. Soit, euh, Pas une bonne boîte à casser. Après là, le décor, il est sympa. Du Star Tux. J'ai ma souris qui marche pas très bien Ce qui fait que j'ai un déclic qui marche plus très bien non plus Ce qui me conduit à des situations un peu embêtantes En fait lui il est facile à tuer mais que de loin ça ça sent pas le secret hein, si vous voulez mon avis Changement d'ambiance Bonjour My mother <laughs> Shushan. It's not Susan, it's Shushan. Boss CNC Hugo Boss Je pense qu'il est gentil, lui. C'est moi, oui. On dirait qu'il est sur un comment ça s'appelle, un robot aspirateur. Yeah, that's not for me, dog. Je trouve un secret. Mais j'aime bien cette allée là. Il y a des effets sympas. En plus, c'est la petite musique. la musique sympa c'est l'heure du puzzle jump l'air avait l'air plus, du... enfin, plus dur que ce que ça en avait ce que ça a été réellement je dois vous avouer Ou alors c'est que je commence à prendre l'habitude, je ne sais pas. Coucou. Oh. Un saguipante ça. Avec quoi ça se tue Avec quoi ça se tue un chat qui ça ah Ok ça Bah oui il bah, faut le, le taper avec la, la ceinture Bah oui bah, logique Vu qu'il a le pantalon qui tombe Il faut le taper avec la ceinture Comment je l'ai pas pu Le voir venir oh. Oh, Ça oh, marche il reste bloqué là bas Clear. Thanks. Bah euh, de rien. Enfin c'est un truc un peu bizarre à dire mais... J'ai raté. Ok je commence à comprendre. Je l'avais touché Bon, c'est marrant la Belt of Justice, un peu. Les chats qui pants, je pense que c'est l'équivalent des, des connards, tu sais, qui te.. qui te fument là leur.. Euh leur cigarette électrique, ils disent non mais c'est bon, euh, c'est pas comme de la cigarette normale, la fumée ça t'embête pas. Alors que si, évidemment, ça emmerde tout le monde de se prendre de la fumée dans la gueule. Bon, eux du coup ils le font avec des bubules mais... Euh... Écoutez, c'est <rire> Je me suis retrouvé dans le vide, là, j'ai pas compris. Swag swag swag On dirait une grève des boeurs à Paris Le type, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé de secret moi là, attendez, je suis en manque. Y'a pas un secret par ici On dirait que non. Je... Voilà, je savais plus activer ça Bacar. Elle, est, elle est bien cette place, elle est sympa. Ok donc j'y vais, il me rejoigne après. Ça ressemble à un vachement gros mauvais plan si vous voulez mon avis mais... Ah mais bah, la mission est finie. Et ouais, il me manque un socket. <coughs>